Je <coughs> mm uh -huh. Bonsoir bien-aimé, bonsoir bien-aimé, je vous salue dans le précieux, le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec votre bien-aimé le frère Nicolas, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je vous souhaite la bienvenue à notre temps de prière, notre temps de lieu secret, notre temps d'intimité avec le Seigneur. Alors encore en cette soirée, nous voulons passer un temps dans la prière un temps dans l'intimité avec notre Dieu. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons commencer par lire un verset des Écritures. Nous voulons lire dans le livre de Corinthiens. Dans le livre de Corinthiens. Dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Parce qu'il nous a été parlé... Euh, encore la, la semaine passée au sujet de l'adoration par le Saint-Esprit. Et nous voulons euh, baser notre prière, notre intercession sur cette pensée. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, nous allons lire du verset 9 au verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 9 au verset 12, il est écrit « « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Comme le pasteur Patrick nous disait, pour pouvoir adorer Dieu, nous devons connaître, nous devons comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons savoir et comprendre ce que Dieu nous a donné. Alors, pendant ce temps de prière, nous voulons... Demander encore au Seigneur de nous remplir de son esprit. Nous voulons encore demander au Seigneur de nous faire connaître les choses qu'il nous a données par grâce. Hallelujah Qu'il puisse encore nous faire connaître mieux encore le salut que nous avons en Jésus-Christ. Alors nous allons passer quelques minutes individuellement dans la prière. Et rechercher le Seigneur de tout notre cœur. Demandez au Seigneur encore de se révéler à nous. Demandez encore au Seigneur de nous parler. Demandez au Seigneur d'encore affermir notre cœur dans la grâce. Alors, pendant quelques minutes, nous allons prendre un temps de prière individuelle. Hallelujah. Merci, Seigneur Dieu tout-puissant. Papa, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur Dieu tout-puissant. mon dieu mon mon Mande vos boussis, caya mande de boussis, caya vos de boussis, caya mande de boussis, caya mande de boussis, mande de boussis, mande Robo sotto, maniere bochica, la maniere bo sata, la maniere bo chisca, la maniere bo sata manca, la maniere bo chisca, la maniere bo sotto, la maniere bo china, la maniere bo sata, la maniere bo chica, la maniere bo bo bo bo bo chilia, la maniere bo chisca, la maniere bo Mande kir ya mende rebo ya sata. ya ya sata. Mande rekente mende robo shina. Mande ke robo shika mende robo shika. Robo soto mende rebo ya sata. Mende ya sata. Mende ya sata. ya sata. Manderu boscica e manderi gossata, mandechiera manderi gossata. Manderu boscino, roposata mandechiera manderi boscica, mandachilla manderi gossata, mandachilla manderi boscica la mandero gossa, manderi bosc, manderi gossata, Robosotto mande le bossina mande le bossata mande le bossica le bossa ya mande le bossina Robosante le bossis que mande le bossata mande le bossis bossata mande le bossis que bossata qui robosis que ya mande le Seigneur, reçois la louange et l'adoration ce matin. Éternel, je te bénis, je te rends grâce, je te loue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié. Seigneur, cet après-midi, ce soir, nous sommes encore éternel Dieu de gloire, dans la joie. Seigneur, de privilégier, éternel Dieu Tout-Puissant, de pouvoir nous tenir dans ta sainte présence. <coughs> Reçois éternel la louange l'adoration, Jésus. qui nous le que te bénissons, Seigneur, toi qui nous as donné le Saint-Esprit, Alléluia, pour que nous puissions connaître les choses que tu nous as données par grâce, Père éternel mandez vos chisques la mandere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 il y a un grand gars qui est un grand gars qui est un grand gars qui est Yamande re bosshisuke yamande re bosshisuke yamande re bosshisuke yamande re bosshisuke yaman re bosshisuke yamande re bosshisuke yamande re bosshisuke yamande re bosshisuke yamande re bosshisuke yamande re bosshisuke yamande re bosshisuke yamande re yamande Yaman de Reboshiska Yamande Bosya. Yamande Bosto Yamande Boshinaika. My devochiske man de Rebosata. Ya mande sata, <Santhropic> bouchiske, y a man de le bossata, my de bossata, y soto man de le bouchiske, yama de de yamande yaman de de yamande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 And the rebos saute and the rebos shiskey and the rebos satin. And the rebos shiskey and the rebos satin and the rebos shiskey. The rebos saute and the rebos shiskey and the rebos satin. And the rebos Manerebo shishe, manerebo satema, manerebo shishe, manerebo satema, manerebo shishe, manerebo satema, manerebo shishe, manerebo satema, manerebo shishe, manerebo satema, Satan, shishe, manerebo satema, manerebo shishe, manerebo satema, manerebo shishe, manerebo satema, manerebo shishe, manerebo satema, manerebo shishe, manerebo satema, manerebo shishe, Man devo scia, man devo sata, man devo scia, man devo sata, man devo scia, man devo sata, man devo sotto, man devo scia, man Mandelebo chiske ya, mandelebo sata, mandelebo chindelebo sata, mandelebo chiske ya, mandelebo sata, mandelebo chiske ya, mandelebo saya, mandelebo chiske ya, mandelebo maika, manda kiri ya, mandelebo saya, mandelebo chiske ya, mandelebo soto, mandelebo china maika. Manderebo chisele manderebo sata manderebo chile manderebo sata manderebo chisele manderebo sata nanka manderebo chile manderebo manderebo rete manderebo china rababobo boya sanderbo Se Seigneur reçoit la louange l'adoration manderebo shika manderebo shika manderebo sata Remandre le bossica, mande le bossata, yamande le bossica, mande le bossata, mande le bossina, le bossotto, yamande le sata, yamande le bossata, yamande le bossisque, mande le yamande le bossanto, le bossica, mande le bossisque, le mande mande robosata mandere goccia robosata mandere goccia mandere robosata mandere gocciola mandere goccia mandere robosata mandere gocciola mandere robosata mandere gocciola mandere robosata mandere gocciola mandere gocciola mandere gocciola mai ca robosata mandere gocciola mai Mandeboshiskeya man de vossoya, requente manereboshila, robossata, mandereboshika, remandebossoya, mande le boshiskeya mandebosata, man de reboshiskeya mande bossata, mande boshinebosata, mandeboshiskey Mandele gauchisque vos mandele gauchisque à mandele vos à mandele gauchisque à mandele gauchisque à mandele robo go go go go la mandere gossata ia mandere gossata robo schisca la mandere gossata mandere schisca la mandere gossata mandere schisca la mandere gossata robo go go go go la mandere gossata mandere schisca la mandere gossata ia mandere schisca robo satta mandere schisca robo satta mandere uscira robo satta mandere Mande the bouche, I am the bossya, my devoche, and the bossata, the man devoche, amandere bossata, the man devo mangere guscicke mandere rossa mangere guscicke rema mandere rossa ya mangere guscicke ya mandere rossa ya mandere rossa ya mangere guscicke ya mandere mandere mandere Yamande le bossche, ské yamande yamande le yamande le yamande yamande le bossata, Yamande Robo Shika, Robo Satan and the Reboshika, Robo Soto Yamande Reboshika, Yamande Rebosata, Yamande Reboshiske, Yamande Rebosata, Robo Shiske Yamande Rebosata, Yamande Rekande Reboshina, Yamande Reboshika, Robo Satan and the Reboshika, Robo Satan. Yamandere ya, gushika yamandere gushika remone rebossata yamandere rebo gushika robo sotto Yamanderebo sata, Yamanderebo chiske, Yamanderebo chiske, Yamanderebo sata, Rama mama mama ya shanderebo sata, Yamanderebo chiske, Yamanderebo saya, Yaraka nderebo chiske, Roko soto Yamande Rebush, Yaman bossata Rebossata, Raman de Reboshiska, Robot Sandy Reboshinda, Reckant demanded the Vossata, Yama de Reboshiska, I am the Bossata, Yamando Rebush, I am rebosata, Bossata, you made the Rebush, I am devocata, Ramashik. Yaman de Ruboshiska, yamanned Rebosata, the la mâle reboussée, la mâle reboussée, la mâle reboussée, la mâle reboussée, la mâle reboussée, la And the the amanda the bush sata. The sata. Raya The sata. The man there was The Io <laughs> Rama, mama, mama, mama, mama, mama, ya shami ya shiske ya man re bosata, ya man re bosata, ya man re bosika, ya bosata, ya man re bosata, ra ya man re ya te ya ki raya ya man Yaman de shiske, Yamanduro bo sata, Yamanduro Yaman shiske, Yamanduro Yaman shiske, Yamandere Yaman sata, Yamanduro bo shiske, Yamandere bo sata, bo bo bo bo bo bo bo bo yasha nere shiske, shika. Ya mandere bosata, ya mandere boschica, ya mandere bosata, erre chente robo bo bosata, ya mandere bosata, erre chente mandere boschica, robo mandaki Reken de ya manerebo sota, yenderebo shika ya manerebo saya, manerebo shila, robo soto manerebo shila, yendeti ta manerebo saya, rekende manerebo sata, manerebo shiske ya manerebo sata, rekende ya manerebo sata, ya manerebo shiske, robo sata manerebo shiske, Robo Satan m'a dérobouché, Da, réquête Requinte le bosshika, Robosata man le bosshiske, Robosata man le bosshiske, Robosata ya man le bosshiske, Requinte man le bosshata, Ya man le bosshiske, Ya le bosshata, Ya le bosshiske, Robosotto ya man le bosshiske, Requinte le Mandelebo bo bo bo bo boya shande rekente mandelebo chica robo sata mandelebo chinda robo sonde robo chiske rekente mandelebo saya mandelebo chiske ya mandelebo sata mandakiri ya mandelebo chica ya mandelebo sata rekente ya mandelebo Robo sotto, man yamandere bo yamandere man dare bo sata, bo Robo bo bo bo bo, ya shande bo sata, man dare Rama ma ma ma ma ma ma ma ma ma, ya Robo sata, man dare bo shika, man dare bo sata, man dare bo siske, le goscisca ro ro bossata manere goscisca rama la che la manere bossata manere goscisca ro bossata la manere bossata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 Bosoto manere bosina maika, manere bosata maika, manere bosiste ya manere bosata, manere bosine re maika, manere bosika manere kenere bosina, re bosoto manere bosinda, re kente manere bosata, manere bosande re bosota, manere bosiske ya manere bosata, manere merci seigneur dieu de gloire Rapa, rapapuppo guguya san delle guscina mandere guscica ya mandere bsata mandere guscica ya mandere bsata ya mandere guscica ya mandere bsata robo mandere guscica ya mandere bsata ya mandere guscica ya sotto ya mandere guscica sotto ya mandere guscina perete mandere bsata mandere guscica ya mandere le buschisque la grosso sotto e la manderebussata e la manderebuschica e la manderebussata e re che e de la buscica manderebussoto mai re manderebuschisque le la banda che io anderei verso Satan, la manderei riuscisco. Manderei riusci, la manderei versata, manderei riusci, la manderei versata. Manderei riuscisco re Yamande le beau satan, Yamande le beau shiske, Yamande le beau satan, Yamande le beau shiske, Robo satan, Yamande le Yamande le beau sot, Yamande le Rayamande le beau satan, Yamande le beau shiske, le Yamande le beau shiske, Yamande le beau Yamande le Yamande le Yamande le Yamande robo sata yamande robo shiske yamande robo sata yamande robo shiske yamande robo shiske yamande robo sata yamande robo sata yamande robo shiske Yamande Rebosata Yamande Yamane rebo chiske, Yamane rebo chiske, Yamane rebo sata, Yamane rebo chiske, Yamane rebo sata, Yamande rebo chiske, Yamane rebo sata, Rayan rebo chiske, Yamane rebo Yamande Rebosata Yamande sata, Yamane rebo sata, Yamane rebo chiske, Yamane rebo elle ramande le bossaïa, elle revante le bossica, manne le bossata. Merci Jésus, merci Seigneur, qu'elle ramande le bossiamaïka, elle remande le bossata manne le bossica, yamande le bossata maïka, manne le bossis que yamande le bossata, yamande le bossis que yamande le bossata, yamande le bossata. Eremanere bosata, yamane rebo shika. bosata maika. Robo bo bo bo yashande rebo shata, yamane rebo shika. bosata, yamane rebo mandere yamane rebo Yaman de reboshiske, yaman de rebosata, yaman de reboshiske, robosata, yaman reboshiske. Ya sata, bossata, sata, mandere sata, ya sata, bossata, sata, mandere bossata, ya mandere bossata, ya mandere boschischi, robo bo bo bo ya mandere bossata, ya mandere bossata, ya mandere bossata, ya mandere boschischi, Yamande le vos chisque, yamande le vos satan, yamande le vos chisque, yamande le vos satan, yamande le vos chica, yamande le Remercie, Seigneur, réyamande le yamande le vos sot, yamande le vos satan, yamande le yamande le vos satan, yamande le yamande le Re mande re yamande re boschiske, yamande re reke te yamande re mande re boschiske, yamande re yamande re mande re boschiske, yamande re maika, yamande re Mande yamande re bosaya, re yamande re bosata, yamande re boschiske, yamande re yamande re Yaman dere bos sata, yaman dere bos sata, yaman dere bos sata, yaman dere bos sata. Yaman dere bos shishke, yaman dere bos sata, yaman Yamandez vos chisques, yamandez vos satan, yamandez qui me robos satan, mandez vos chisques, yamandez vos satan, yamandez vos chisques, yamandez vos satan, recandez-moi de vos chica, yamandez vos satan, yamandez qui ria, robos chisques, Robossata, robossata, vos robossata, robossata, vos robossata, vos vos satan vos robossata, Merci Seigneur, j'étais à ma dérebossa, ma déreboshi ma dérebossa, ma déreboshi ma ma ma ma ma la main de l'eau la main de la de la de la de la de la de la de la la la voilà, nous allons commencer notre temps de prière, notre temps d'intercession. Je suis le frère Nicolas Loundou, votre bien-aimé. Euh, voilà, en l'absence du pasteur Patrick, il m'a demandé d'assurer euh, la prière ce, ce mercredi. Et euh, c'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Voilà, nous allons passer un temps ensemble dans la prière, mes bien-aimés. Et j'aimerais que nous puissions aller dans le livre de... de dans le livre de... 2, excusez-moi. Dans le livre de Colossiens, nous allons lire dans le livre de Col Colossiens. C'est le livre que nous avons lu ce dimanche avec le pasteur, et nous allons nous baser sur, nous allons nous baser sur ce texte pour conduire notre temps de prière. Hallelujah. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons prendre à chaque fois des éléments de ce texte pour prier. N'oublions pas que nous a été dit qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui comprend ce que Dieu lui a fait pour lui. Nous ne pouvons pas être des adorateurs si nous ne comprenons, nous ne comprenons pas notre salut, si nous ne comprenons pas ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Parce que dans, lorsque nous lisons Jean chapitre 4, verset 22, il est écrit que, nous allons le lire, Jean chapitre 4, à partir du verset 22. Jean 4, 22, il est écrit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs ».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 Notre adoration est basée sur le fait que Dieu a accompli quelque chose pour la vie de chacun d'entre nous. Et il est très important de comprendre ce que Dieu a, compris, a accompli pour chacun d'entre nous. Quelles sont ces choses que le Saint-Esprit nous révèle que Dieu a accompli pour chacun d'entre nous. Et donc, nous avons, le pasteur nous a énuméré plusieurs choses ce dimanche, tiré du de l'épître de, de Saint Paul au Colossiens, à partir du verset chapitre 3, verset 1 où il est écrit Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Je m'arrête ici pour le moment. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans ce premier verset. Il dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et bien aimé, ce matin, j'aimerais parler à un ressuscité. Hallelujah J'aimerais inviter un ressuscité ce matin. Quelqu'un qui est ressuscité avec Christ Hallelujah Et ce soir, j'aimerais inviter ce ressuscité à rechercher avec moi les choses d'en haut. Hallelujah Ce, matin, ce soir, mes bien-aimés, nous voulons rechercher les choses d'en haut. Hallelujah Et le chapitre 3 de Colossiens nous donne toute une liste, toute, nous dresse toute une série de choses qui font partie des choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Lorsque nous allons par exemple au verset, au verset 12, il est écrit, Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Voyez-vous, ça, ce sont des qualités qu'un adorateur doit avoir la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, hallelujah, parce que ce sont des qualités que l'on retrouve en Christ, des choses que l'on retrouve en Christ qui est assis à la droite de la majesté du Père. Alors ce soir, mes bien-aimés, nous allons prier pour ces choses qui sont en Christ, à la droite de Dieu le Père. Et la première chose pour laquelle nous allons prier ce soir, mes bien-aimés, c'est la miséricorde. Nous allons prier pour que nous puissions avoir des entrailles de miséricorde, que nous puissions être des chrétiens miséricordieux que nous puissions être des enfants de Dieu qui secourons les autres, qui venons en aide aux autres, que lorsque l'on voit la souffrance d'autrui, que cela puisse nous émouvoir. Mais plus que nous émouvoir, que cela puisse nous pousser à l'action. Vous savez, s'il y a une chance qui poussait Jésus à l'action, c'est la compassion, c'est la miséricorde. La Bible nous dit plusieurs fois que Christ, lorsqu'il voyait les malades, lorsqu'il voyait les foules qui étaient comme des qui, qui, sont comme, qui sont comme des brebis, qui sont comme sans berger. La Bible nous dit que Christ était ému de compassion. Alléluia, et bien aimé en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, si nous, si nous voulons accomplir le service de Dieu, il est primordial que nous soyons remplis d'entrailles de miséricorde. Parce que c'est cela qui va nous pousser à l'action. Lorsque nous allons voir des personnes autour de nous qui sont dans des situations compliquées, qui sont dans des situations difficiles, la miséricorde va nous pousser à l'action. La miséricorde va nous pousser à rechercher le bien des malades. La miséricorde va nous rechercher à solutionner le problème des pauvres. Alléluia Voilà pourquoi ce soir, mes bien-aimés, nous voulons prier que Dieu suscite, crée en nous des entrailles de miséricorde. Alors nous disons trois fois Jésus est Seigneur et nous prions une, deux, trois. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Alléluia Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous venons prier, Père de gloire, car la Bible nous dit « Recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. » Père de gloire, c'est pourquoi ce soir, nous venons prier, Seigneur Dieu de gloire, pour que tu crées en nous, Seigneur, des entrailles de miséricorde, Seigneur. Nous voulons être émus de compassion en face de la souffrance d'autrui, en face de la souffrance de notre prochain. » Nous refusons d'être insensibles, Seigneur mon Dieu lorsque nous sommes confrontés à la misère d'autrui, Seigneur mon Dieu de gloire, Seigneur Dieu, donne-nous d'avoir des entrailles de miséricorde, Papa. Tu es capable de créer cela, Seigneur. Tu es capable de créer cette sensibilité dans notre cœur, dans notre âme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Nous refusons d'être insensibles. Nous refusons d'avoir des cœurs de pierre, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus Christ. Seigneur, en nous Seigneur des entrailles de miséricorde, Père de gloire, qui vont nous pousser à l'action. Nous te le demandons dans le nom de Jésus Christ. La Bible nous dit, Seigneur, que le Seigneur Jésus, en face des malades, en face, Seigneur, des estropiés, en face des handicapés, Seigneur mon Dieu, en face de ceux et celles qui avaient faim, la Bible nous dit qu'il était ému de compassion, Seigneur. Et cette compassion le poussait à l'action. Cette compassion le poussait à chercher une solution. Cette compassion, Seigneur, cette miséricorde le poussait, Seigneur, à trouver une solution. Ô oh Dieu de gloire, que Seigneur Dieu de gloire, que la compassion, la miséricorde soit éternelle notre moteur, Seigneur mon Dieu, pour rechercher le bien de notre prochain. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur mon Dieu. Viens notre aide, Seigneur. Crée en nous, Seigneur, des entrailles de miséricorde. Crée en nous des entrailles de compassion, papa. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi qui puisse créer cela dans notre cœur. Il n'y a que toi qui puisse créer cela, Seigneur, dans notre âme. Dans ce monde individualiste, Seigneur mon Dieu, où, Seigneur des de armées, la plupart des gens sont tournés vers eux-mêmes, papa. Nous voulons faire la différence. Nous voulons faire la différence, Seigneur. Nous voulons faire la différence. Nous voulons nous démarquer, Seigneur mon Dieu. Nous voulons nous faire la différence, Père de gloire. Nous voulons être connus, Seigneur, pour nos entrailles de miséricorde. Nous voulons être connus, Seigneur mon Dieu, pour nos entrailles de compassion, Père de gloire. Nous voulons ressentir cela au plus profond de nous-mêmes, Seigneur, Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ nous avons besoin de toi, esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Saint esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Saint Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Saint Esprit, crée cela en nous, crée cela en nous, Seigneur mon Dieu, crée cela en nous, Seigneur Dieu de gloire, crée cela, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, crée cela, Seigneur, crée cela, Seigneur Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus-Christ Crée ses entrailles de miséricorde. Crée ses entrailles de compassion, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci, Seigneur. Hallelujah. Merci, Seigneur. Nous voulons continuer à prier, mes bien-aimés pour la deuxième qualité que doit posséder un adorateur. La deuxième qualité que doit posséder un adorateur, nous sommes toujours dans Colossiens chapitre 3 au verset 12. C'est la bonté, mes bien-aimés. Nous voulons prier pour la bonté. Nous voulons prier pour la bonté, mes bien-aimés, la bonté de Dieu. La bonté que doit posséder un adorateur, c'est cette capacité à faire le bien à quiconque, même si cette personne ne le, ne le mérite pas. Hallelujah. Car la Bible dit que Dieu fait lever son soleil Sur les bons comme sur les méchants Hallelujah. Mais bien aimé nous devons posséder cette qualité C'est alors que nous allons démontrer Que nous sommes réellement ressuscités avec Jésus Christ C'est alors que nous allons démontrer Que nous sommes véritablement des adorateurs Lorsque nous sommes capables de faire du bien Même à ceux qui, nous, qui ne le méritent pas à ceux qui nous persécutent, à ceux qui nous font du mal, alléluia. Mais bien aimé, il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pouvons manifester cette bonté. Car la nature de l'homme tend à rendre le mal pour le mal, à être méchant avec ceux qui sont méchants envers nous. Mais lorsque quelqu'un est véritablement ressuscité avec Jésus, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est capable de faire du bien, même à ceux qui, entre guillemets, ne le méritent pas. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier que le Seigneur nous remplisse de sa bonté. Nous voulons manifester le fruit de la bonté. Alors, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous venons prier, Papa, parce que nous voulons réellement manifester que nous sommes ressuscités avec Jésus, démontrer que nous sommes véritablement des adorateurs du vrai Dieu. C'est pourquoi, Papa, nous te prions, Seigneur, de nous remplir de bonté, Seigneur. Donne-nous de manifester la bonté, Seigneur, qui est une qualité de ceux qui sont ressuscités avec Jésus-Christ, ô Dieu de gloire. Remplis-nous de bonté, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, être bons, Seigneur mon Dieu, comme tu es bon envers nous, Seigneur, c'est ta bonté qui, qui t'a poussé à nous sauver. C'est ta bonté, Seigneur, qui t'a poussé à nous racheter, Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de nous remplir de bonté. Remplis-nous de miséricorde, d'entrailles de bonté, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Remplis-nous de bonté, Seigneur mon Dieu, ce soir. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Remplis-nous de bonté, remplis-nous, remplis-nous Seigneur, remplis-nous Seigneur Dieu de gloire, de bonté Papa. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Alléluia, remplis-nous Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Remplis-nous Seigneur, remplis-nous, remplis-nous Seigneur, remplis-nous éternel Dieu de gloire, remplis-nous Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur Dieu de gloire. Remplis-nous, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Oh merci Seigneur. Shende Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Shina. Alors, mes bien-aimés, nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de prier pour les qualités de ceux et celles qui sont ressuscités avec Jésus. Car la Bible nous dit que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, mes bien-aimés. Et nous sommes en train de prier parce que nous voulons manifester ces qualités de ceux et celles qui sont ressuscités avec Jésus-Christ. Ce sont les qualités des véritables adorateurs que le Père recherche. Alléluia Alors nous sommes au verset 12 de Colossiens chapitre, Colossien chapitre 3. La troisième qualité qu'un ressuscité doit manifester, mes bien-aimés, c'est l'humilité. C'est l'humilité, Alléluia Alors j'aimerais ce soir définir l'humilité comme étant cette capacité à s'abaisser soi-même. C'est la capacité de s'abaisser soi-même. Vous savez mes bien-aimés, souvent, à cause de notre position, à cause de notre âge, nous pouvons avoir difficile à nous abaisser nous-mêmes. Nous pouvons avoir difficile à demander pardon, à reconnaître nos torts, à reconnaître nos erreurs, parce que peut-être nous sommes chefs de famille, parce que nous sommes chefs d'entreprise, parce que nous sommes responsables de départements dans l'église ou au travail. Cela peut nous amener à avoir des difficultés à nous abaisser, à reconnaître nos torts, à reconnaître nos erreurs alléluia mais lorsque quelqu'un est rempli d'humilité eh ben il est capable de s'abaisser même devant un petit enfant il est capable de reconnaître ses erreurs même devant un plus petit que lui alléluia c'est ça l'humilité, mes bien-aimés C'est savoir s'abaisser C'est être capable de, de, de doter les galons de l'orgueil, alléluia, Doter les galons de l'âge Doter les galons des de, de responsabilités, alléluia Pour se mettre au niveau d'un du plus, plus petit que soi Alors ce soir, mes bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur nous remplisse d'humilité, mes bien-aimés vous savez, Jésus est celui, est le modèle d'humilité par excellence. Jésus est le modèle d'humilité par excellence. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Il n'a pas regardé sa position d'égal avec Dieu. Hallelujah. Mais il a accepté de se dépouiller de toute sa gloire. Pour s'abaisser, pour devenir comme un simple homme. Et même comme un simple serviteur. Hallelujah. Mais bien aimé, c'est la peine qui nous est lancée. Nous devons être capables de nous abaisser comme des simples serviteurs des simples hommes alléluia alors ce soir nous allons prier que le seigneur nous remplisse d'humilité par le saint esprit et vont nous voir et prions le seigneur alléluia seigneur dieu tout puissant ce soir nous venons t'invoquer ô oh dieu de gloire dans le nom puissant de jésus christ nous te prions seigneur de nous remplir d'humilité remplis nous d'humilité seigneur mon dieu que nous puissions nous regarder, Seigneur mon Dieu, au travers des lunettes de l'humilité, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Que nous puissions pas avoir une trop haute estime de nous-mêmes, éternel notre Dieu. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Remplis-nous d'humilité, Seigneur. Remplis-nous, remplis chacun de tes enfants. Remplis ton peuple, remplis l'Église. Remplis tes serviteurs et tes servantes, Seigneur d'humilité, Papa. Nous voulons marcher dans l'humilité, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, de vivre et de marcher dans l'orgueil, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons être capables de nous abaisser, Seigneur, mon Dieu, au niveau des plus petits que nous, Seigneur. Nous voulons être capables de nous abaisser, Seigneur, Dieu de gloire, lorsque nous avons péché Lorsque, Seigneur mon Dieu, nous avons fait tort à quelqu'un, nous voulons être capables, Seigneur, de demander pardon, Seigneur, à notre conjoint, à nos enfants, Seigneur mon Dieu, à ceux qui sont, Seigneur, moins élevés que nous, en autorité, Père de gloire. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, « Brise l'orgueil, brise la force de l'orgueil en nous. Brise la puissance de l'orgueil dans notre cœur. Brise la force de l'orgueil dans notre cœur. Seigneur, que la puissance de l'orgueil soit brisée ce soir dans notre cœur. Dans le nom de Jésus, nous venons détruire la puissance de l'orgueil, Seigneur. Nous détruisons la puissance de l'orgueil, Seigneur. Dans le nom de Jésus, remplis notre cœur d'humilité. Remplis-nous d'humilité ce soir, Papa. Nous te demandons, dans le nom de Jésus... Il de nous d'humilité, Papa. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Remplis-moi d'humilité. Remplis mon cœur d'humilité. Remplis-moi d'humilité, Seigneur mon Dieu. Donne-moi cette capacité, Seigneur mon Dieu, à pouvoir m'abaisser, Éternel mon Dieu. Peu importe la position que j'occupe, peu importe les responsabilités que j'ai, donne-moi cette capacité, Seigneur, à pouvoir m'abaisser, à pouvoir m'humilier, tendre père. Je te demande dans le nom de Jésus, le Seigneur. Jésus n'a pas regardé Seigneur à sa position, n'a pas regardé Seigneur à son égalité Seigneur Dieu de gloire avec Dieu, mais il s'est humilié Seigneur, il s'est abaissé, se rendant obéissant Seigneur mon Dieu éternel Dieu de gloire, se rendant comme un simple serviteur au oh Dieu de gloire. Il a accepté l'ignominie, il a accepté la honte, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à pouvoir nous humilier. Nous te demandons dans le nom puissant de Jésus que l'orgueil ne triomphe pas, que l'orgueil ne triomphe pas, que l'orgueil ne triomphe pas de nos sentiments, que l'orgueil ne triomphe pas de nos sentiments, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous refusons, Seigneur mon Dieu, que Seigneur l'orgueil L'emporte, Seigneur mon Dieu, sur nous. Nous refusons que l'orgueil l'emporte, Seigneur mon Dieu, sur nos sentiments. Que nous refusons que l'orgueil l'emporte, Seigneur, sur l'humilité. Dans le nom de Jésus, nous refusons que l'orgueil l'emporte sur l'humilité, Seigneur notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous refusons cela, Papa. Dans le nom de Jésus, nous refusons cela, nous refusons, nous refusons, papa, nous refusons cela, papa, dans le nom de Jésus. Nous refusons cela, Père de gloire, dans le nom de Jésus. Nous refusons, nous refusons cela, papa, dans le nom de Jésus. Nous refusons cela, Père, dans le nom de Jésus. Nous refusons cela, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, nous continuons dans la prière ce soir. Et nous continuons à prier pour les qualités de l'adorateur. Les qualités de l'adorateur, mes bien-aimés. La qualité suivante pour laquelle nous voulons prier, c'est la douceur bien aimé, un adorateur doit être reconnu pour sa douceur. Alléluia. Nous devons être reconnus en tant qu'adorateurs pour notre douceur, mes bien-aimés. La douceur dans nos actes. Nous devons éviter les actes brusques, les actes violents, mes bien-aimés. Nous devons éviter à tout prix, bannir de notre bouche les, les, les paroles blessantes. La Bible nous dit qu une réponse douce, Calme la fureur, mes bien-aimés. Même lorsque nous lance des flèches, des, des paroles blessantes, nous devons être capables de répondre avec une parole douce pour calmer la fureur, pour calmer la dispute à la maison. Alléluia Nous ne devons pas être connus comme étant des conjoints qui, répondent, qui, qui répondons au mal par le mal, mes bien-aimés. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier pour la douceur, que Dieu nous donne un caractère doux, Alléluia Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce soir, nous venons prier pour la douceur dans le nom de Jésus. En tant qu'adorateur, Seigneur, nous voulons être reconnus pour notre douceur. Nous voulons être reconnus pour notre douceur. Je vous être reconnu pour ma douceur, Père, ma douceur dans les actes, ma douceur dans les paroles, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Ma douceur dans les gestes, Père de gloire, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être reconnus pour notre douceur. Seigneur, remplis-nous de douceur. Remplis-nous de douceur ce soir. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de douceur, Père de gloire. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Remplis-nous de douceur éternelle. Remplis-nous de douceur. Remplis-nous de douceur, Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous refusons d'être reconnus comme étant des, des personnes violentes, Seigneur mon Dieu, comme étant, Seigneur Dieu des armées, des, paroles, des personnes qui lancent des paroles blessantes, des, des paroles acerbes. Nous refusons d'être connus, Seigneur mon Dieu, comme étant, Seigneur, comme, comme ayant une langue de vie, Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons être reconnus Reconnus, nous voulons avoir la réputation de personnes douces, Seigneur mon Dieu. Nous voulons avoir la réputation de personnes douces, doux dans nos actes, doux dans nos paroles, Seigneur Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus, remplis-nous de douceur ce soir, Esprit de Dieu. Remplis-nous de douceur ce soir, Saint-Esprit. Remplis-nous de douceur, remplis-nous de douceur, Père de gloire. Dans le nom de Jésus, remplis-nous de douceur, Papa. Inonde-nous de douceur, Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous continuons mes bien aimés la prière pour les qualités de l'adorateur les qualités de l'adorateur alléluia la qualité suivante qu'un adorateur doit posséder c'est la patience la patience mes bien-aimés ou encore l'endurance la constance la persévérance mes bien-aimés en tant qu'adorateur nous devons faire preuve de patience nous devons faire preuve de constance nous devons faire preuve de persévérance et particulièrement dans l'épreuve, nous devons faire preuve de persévérance, mes bien-aimés. Il ne faudrait pas que les difficultés de la vie nous amènent à abandonner le Seigneur, nous amènent à abandonner la course. Il ne faudrait pas que les épreuves de la vie nous amènent à mendir Dieu. Hallelujah Sinon, cela pourrait amener un point d'interrogation sur notre adoration, on pourrait se poser la question, si véritablement nous sommes des adorateurs, Alléluia, mais nous devons aussi faire preuve, mes bien-aimés, d'endurance, de persévérance, au milieu de l'abondance, au milieu de la bénédiction, Alléluia. Voyez-vous, mes bien-aimés, c'est là aussi où l'adorateur se différencie. C'est là où le véritable adorateur se différencie du faux adorateur. Le faux adorateur, lorsqu'il est dans l'opulence, lorsqu'il est dans l'abondance, lorsqu'il est dans la bénédiction, bien souvent il abandonne Dieu. Alléluia. Mais le véritable adorateur... Peu importe sa condition, qu'il soit dans l'abondance, dans la disette, il reste attaché à Dieu. Ce n'est pas la richesse, ce ne sont pas les millions qui vont l'amener à s'éloigner du Seigneur. Alléluia Ce ne sont pas les difficultés qui vont l'amener à s'éloigner de Dieu. Alléluia Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous avons besoin de prier pour être patient, pour être constant dans notre relation avec le Seigneur. Alléluia C'est pourquoi prions, mes bien-aimés Demande au Seigneur de te remplir ce soir d'endurance, de persévérance, de constance, de patience dans le nom de Jésus. Prions mes bien-aimés, Alléluia Seigneur, ce soir, nous venons prier, Papa, dans le nom de Jésus, nous prions afin que tu nous remplisses de patience, Seigneur, d'endurance, Jésus, de constance, Papa, dans le nom de Jésus, nous voulons faire preuve de patience, nous voulons faire preuve d'endurance, nous voulons faire preuve de constance, Seigneur, dans notre relation avec toi, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons que l'abondance nous amène à nous éloigner, de toi seigneur dieu de gloire dans le nom puissant de jésus nous refusons que l'abondance nous amène seigneur mon dieu à nous éloigner de toi dans le nom de jésus nous refusons que l'épreuve seigneur mon dieu nous amène à nous éloigner de toi dans l'épreuve nous voulons rester attachés à toi nous voulons faire preuve de persévérance peu importe les difficultés de la vie nous voulons faire preuve de persévérance, Seigneur, peu importe les adversités, peu importe les combats. Mon frère, ma soeur, je t'encourage ce soir à faire preuve de persévérance. Continue la course, reste attaché au Seigneur, même si c'est difficile, même si on veut te décourager, même s'il y a des situations qui veulent te décourager, mon bien-aimé. Reste attaché au Seigneur, alléluia, car le meilleur est à venir, alléluia, le meilleur est à venir, alléluia, le meilleur est à venir, mon bien-aimé. Reste attaché à Jésus, reste attaché à Dieu, reste attaché mon bien-aimé. Reste attaché mon frère, reste attaché ma soeur, reste attaché mon bien-aimé, reste attaché ma sœur. reste attaché mon frère, Kende bon, tu Mendelebo Robo es là, tu es là, tu es tu es Oh merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, hallelujah, merci Papa, dans le nom de Jésus. Alors nous continuons la prière mes bien-aimés, nous continuons à prier ce soir, nous prions ce soir pour les qualités de l'adorateur, les qualités de l'adorateur, les qualités de celui qui aime Dieu, les qualités de celui qui reste attaché au Seigneur, hallelujah, nous sommes dans Colossiens, chapitre 3, mes bien-aimés. Colossiens, chapitre 3. Nous sommes au verset 13. Il nous est dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Pardonnez-vous aussi. Alléluia. « Si quelqu'un a se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Mais bien aimé, ce soir, nous voulons prier pour le pardon. Mais bien aimé, tu vois, qui est là et qui m'écoute ce soir, qui a sujet de se plaindre de, quel, de quelqu'un, pardonne, mon bien aimé. Le pardon pour toi est la clé de ta délivrance. Le pardon pour toi est la clé du salut. Alléluia. Mais bien aimé, en tant qu'adorateur de Dieu, en tant qu'adorateur du Seigneur Jésus, nous devons faire preuve de pardon. Nous devons être capables de pardonner tel que Dieu nous a pardonné. Si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes ressuscités avec Christ, c'est parce que Dieu nous a pardonné. C'est parce que Christ nous a pardonné. De la même manière, mes bien-aimés, nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Alors j'aimerais inviter quelqu'un ce soir à prendre la décision de pardonner. Mon bien-aimé, prends cette décision de pardonner, même si c'est dur, même si c'est difficile. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te donner la force de pardonner. Qu'aujourd'hui soit le jour de ta délivrance, qu'aujourd'hui soit le jour de ton salut, parce que tu as pris la décision de pardonner cette personne qui t'a blessé, qui t'a atrocement blessé, cette personne qui t'a trahi. alléluia alors ce soir, mes bien-aimés, nous voulons prier pour que le Seigneur nous remplisse de la force de pardonner. Et vous nous voyez, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, ce soir, nous prions pour la force du pardon, Seigneur. Donne-nous la capacité de pardonner, éternel notre Dieu. Nous savons, Seigneur, que ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile de pardonner lorsque nous a blessés, Seigneur. Et surtout lorsque cela vient d'un proche. Lorsque cela vient d'un bien-aimé, Seigneur. Lorsque cela vient d'une personne en qui nous avions confiance, Papa. Seigneur, ce soir, nous venons te demander de nous donner la force de pardonner. Je prie pour mon frère, ma sœur, Seigneur, qui n'a pas la force de pardonner, Seigneur. Je te, lui je te demande de lui donner cette capacité. Je te demande de lui donner cette force, Seigneur. Donne-nous la force de pardonner, tendre Père. Donne-nous la force de pardonner, Seigneur. Donne-nous la force de pardonner, Seigneur notre Dieu. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Donne-nous la force de pardonner, ô oh Dieu. Donne-nous la force de pardonner, Seigneur. Donne-nous la, Donne la, Donne la force de pardonner, Seigneur. Donne-nous la force de pardonner, Seigneur. Donne-nous la force de pardonner, Seigneur. Donne-nous la force de pardonner, tendre Père. Donne-nous la force de pardonner, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Donne-nous la force de pardonner, Seigneur. Donne à mon frère, donne à ma soeur la force de pardonner, Seigneur mon Dieu. Donne-nous la force de pardonner, Seigneur mon Dieu. Car la Bible dit, Seigneur mon Dieu, que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont offense, toi non plus, tu ne nous pardonneras pas, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi ce soir, je prie que quelqu'un, Seigneur, prenne la décision de pardonner. C'est pourquoi je prie que tu donnes à quelqu'un la force de pardonner ce soir, Seigneur. Cette offense, cette blessure profonde, Seigneur mon Dieu, cette douleur profonde, Seigneur, que ressent mon frère, que ressent ma soeur, sera guérie, Seigneur mon Dieu. Lorsqu'il pardonnera, mon frère, tu seras guéri de cette blessure, tu seras guéri de cette douleur, lorsque tu prendras la décision de pardonner. C'est pourquoi ne laisse pas passer cette soirée sans pardonner, Alléluia. Même si tu qualifies le mal que, que, que l'on t'a fait d'impardonnable, Alléluia. Quels sont, combien d'actes nous avons commis contre Dieu que l'on peut qualifier d'impardonnable Pourtant, le Seigneur nous a pardonné. C'est pourquoi pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Même si c'est ton mari, pardonne. Même si c'est ton enfant qui t'a blessé, pardonne. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci de nous donner la force de pardonner ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Papa. Merci Seigneur de donner la force de pardonner Merci de donner la capacité Seigneur mon Dieu De pardonner Papa Dans le nom puissant de Jésus Christ Merci Seigneur, Alléluia Merci Père Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia, merci Papa Alléluia Merci Seigneur, nous sommes là Mes bien aimés Merci Jésus Merci Saint-Esprit, merci pour le travail que tu fais ce soir dans nos cœurs, merci pour le travail que tu fais ce soir dans nos vies, Saint-Esprit, merci de souffler Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit, merci de restaurer, Alléluia, merci pour ce travail que tu fais ce soir, merci pour ce travail de restauration, Merci, Saint-Esprit, d'imprimer en nous, de graver en nous, Seigneur mon Dieu, les qualités de l'adorateur, Seigneur mon Dieu, les qualités de se ressusciter avec Christ, Seigneur. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Alléluia. Louange, louange, louange à Jésus, notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté Oh oui, louange, louange, louange. Louange à Jésus, notre roi, notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Oh oui, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire à Jésus, notre roi qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous continuons dans la prière ce soir, mes bien-aimés. Nous continuons dans la prière, nous sommes dans Colossiens chapitre 3, au verset 14. Colossiens chapitre 3, verset 14. Lisons ce qu'il est écrit. « Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité » qui est le lien de la perfection revêtez-vous de, de la charité qui est le lien de la perfection Alléluia et bien aimé ce soir nous voulons prier pour la charité nous voulons prier pour l'amour nous voulons prier que le Saint-Esprit nous remplisse de l'amour de Dieu de l'amour pour notre prochain de l'amour pour notre conjoint de l'amour pour nos enfants de l'amour pour nos ennemis de l'amour, alléluia, pour les frères dans l'église, que Dieu nous remplisse d'amour. Voyez-vous, il est écrit que c'est le lien de la perfection. S'il y a une chose qui peut nous unir, mes bien-aimés, c'est l'amour. En dépit de nos différences, en dépit de nos convictions, Différentes mais bien aimés Mais lorsque nous sommes remplis d'amour les uns pour les autres eh bien cela va nous unir Ce ne sont pas nos différences qui vont prédominer Alléluia Mais c'est plutôt l'amour que nous avons les uns pour les autres Alléluia Parce que je t'aime Alléluia Parce que tu m'aimes Alléluia Nous serons capables de mettre nos différences au second degré en deuxième place, mes bien-aimés, c'est pourquoi ce soir nous voulons prier pour que le Saint-Esprit nous remplisse d'amour qui est le lien de la perfection. Mes bien-aimés, si nous sommes remplis d'amour, il y a beaucoup de divisions dans l'église qui, qui, qui tomberont. Mais souvent c'est parce qu'il y a un manque d'amour quelque part. C'est pourquoi nous voulons prier pour l'amour. L'amour dans les familles, mes bien-aimés... Combien de familles sont, sont déchirées, divisées à cause du manque d'amour, mes bien-aimés Alléluia. Les frères et les sœurs sont séparés à cause du manque d'amour. Combien même de couples, de conjoints se font la guerre parce qu'il n'y a plus d'amour Alléluia. En ces temps compliqués et difficiles, mes bien-aimés, nous sommes passés par un temps compliqué de confinement, où les relations inter-sociales se, se diminuent de plus en plus, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse d'amour, afin que nous puissions demeurer unis. C'est pourquoi nous allons prier ce soir, que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs de l'amour, alléluia, afin que nous puissions demeurer unis. vont nos voix et prions le Seigneur. Éternel ce soir, nous venons prier pour l'amour. La Bible nous dit, Seigneur, que l'amour, c'est le lien par la de la perfection, Seigneur. Remplis-nous d'amour, Seigneur notre Dieu. Et que les divisions tombent, Seigneur, remplis-nous d'amour. Et que les séparations tombent, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Que les divisions tombent dans l'Église. Que les divisions tombent, Seigneur, dans les familles. Seigneur, remplis-nous d'amour, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions nous unir. Que nous puissions communier, Seigneur mon Dieu. à cause de ce lien, Seigneur, de l'amour tendre, père nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. En tant qu'adorateur de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons être caractérisés par l'amour, Seigneur, qui est le lien de la perfection. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ton amour agapé, Seigneur, cet amour, Seigneur Dieu de gloire, qui ne... Qui, qui, qui est inconditionnel, Père de gloire, qui ne regarde pas à la condition des autres, qui ne regarde pas à l'origine de l'autre, qui ne regarde pas à son âge, qui ne regarde pas à sa tribu, qui ne regarde pas à ses origines, qui ne regarde pas à son ethnie, qui ne regarde pas à sa situation financière et matérielle, Seigneur mon Dieu Remplis-nous de cet amour inconditionnel, tendre Père. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Cet amour qui ne regarde pas à quelle dénomination telle église appartient, tendre Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Qui ne regarde pas à quelle religion, Seigneur mon Dieu, mon prochain appartient. Remplis-nous d'amour, Seigneur. D'amour pour notre prochain. D'amour pour notre prochain éternel. Nous te le demandons dans le nom de Jésus.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 remplis-nous Seigneur, remplis-nous Père de gloire, remplis-nous Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te le demandons dans le nom de Jésus remplis-nous, Tendre Père, de cet amour, de, la, de ton amour tendre Père. nous te le demandons dans le nom de Jésus remplis-nous Seigneur, remplis-nous Papa, remplis-nous Seigneur Dieu de gloire, remplis-nous Seigneur, remplis-nous Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus Remplis-nous papa, remplis-nous éternel Dieu tout puissant, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Manderebo shika, roboso to kenebo maika, rekente manderebo soto shina maika, remplis-nous Seigneur, shiske ya manderebo satata, yenelebo maika, roboso to ya manderebo satata, yene shiske ro konto remplis-nous Seigneur. Remplis-nous, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Papa, d'amour, remplis-nous d'amour, Seigneur. Remplis-nous d'amour, remplis-nous d'amour, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus Christ, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci de nous remplir d'amour, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors nous continuons la prière, mes bien-aimés. Nous continuons la prière ce mercredi du lieu secret. Nous sommes au verset 15 de Colossiens, chapitre 3. Nous parlons, mes bien-aimés, des qualités de l'adorateur. Une autre qualité que doit posséder l'adorateur, c'est la paix. Alléluia la paix dans le cœur. Regardez ce qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 15. « Et que la paix de Christ, oh ça gêne, c'est pas n'importe quelle paix, c'est la paix de Christ, pas la paix du monde, pas une paix qui dépend des circonstances, mais la paix de Christ, car lui-même est le prince de paix. Lui-même, il est la paix. » Alléluia. « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Amen. Voyez-vous mes bien-aimés, lorsque Christ, qui est le Prince de la paix, règne en nous, eh bien, une des conséquences, eh bien, c'est que la paix doit couler dans notre cœur. Nous voulons prier ce soir que la paix remplisse notre cœur. Alléluia. Que la paix remplisse notre cœur, mes bien-aimés. Voyez-vous, l'apôtre Paul est en train de dire que lorsque nous sommes remplis de paix, eh bien, nous serons en paix les uns envers les autres. Mais premièrement, il faut que nous-mêmes nous soyons en paix. Vous savez ce qui amène souvent des conflits dans l'église, ce qui amène donc des conflits dans les familles, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas déjà elles-mêmes en paix. alléluia Elles sont troublées, elles sont frustrées, elles sont mécontentes. Elles sont en guerre avec elles-mêmes. Elles sont, elles sont insatisfaites de leur propre vie. Et ce qui fait que cela se, se reflète dans leur, dans leur comportement. Cela se reflète dans leur manière de parler. Cela se reflète dans leur réaction. Et cela crée une un mauvaise un, un mauvais atmosphère dans l'Église, une mauvaise atmosphère dans les familles. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est primordial, il est indispensable que nous soyons remplis de la paix de Christ. Alléluia. Ce soir, nous voulons prier que le Seigneur nous remplisse de la paix de Christ. Afin que nous puissions former un seul corps. Alléluia. Afin que nous ne soyons pas divisés, mes bien-aimés. Élevons nos voix et prions pour la paix. Demande la paix au Seigneur. Peu importe les circonstances que tu es en train de traverser. Peut-être que tu passes par des moments difficiles, mon bien-aimé. Demande au Seigneur de te remplir de paix. Que tu sois calme en dépit de la tempête. Souvenons-nous du Seigneur Jésus. Même lorsque la tempête se levait, lui, il était calme. Alléluia. Il n'y a aucune circonstance qui pouvait venir perturber la paix du Seigneur Jésus. Vous savez, lorsque quelqu'un est en paix, eh bien, il maîtrise les circonstances, il a le dessus sur les circonstances. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons prier que le Seigneur nous remplisse de paix afin que nous puissions avoir la maîtrise sur les tempêtes, avoir la maîtrise sur les circonstances. Et nous voyez, prions le Seigneur, Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons prier ce soir pour que tu nous remplisses de paix. Remplis-nous de paix, Seigneur, ce soir. Remplis nos cœurs de paix, Seigneur notre Dieu. Dans le nom de Jésus, tu as dit avant de partir que nous ne devions pas avoir le cœur troublé, Seigneur mon Dieu. Seigneur, donne-nous la paix. « Donne la paix à mon frère, donne la paix à ma sœur qui passe par des moments difficiles, qui se pose des questions, Seigneur, qui est troublée, Seigneur, à cause de cette mauvaise nouvelle. » Je te, demande, je te demande de lui donner une paix, une ta paix Seigneur mon Dieu, qui ne dépend pas des circonstances, remplis-la de paix Seigneur. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances Seigneur, mais qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus Christ Seigneur. Remplis-nous de paix, remplis-nous de paix, remplis-nous Seigneur. Remplis-nous au oh Dieu, remplis-nous Seigneur de paix ce soir. Remplis-nous Seigneur, remplis-nous de paix Seigneur Dieu, remplis-nous Papa. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Remplis-nous de paix, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, nous continuons, mes bien-aimés. Une autre qualité de l'adorateur, c'est la reconnaissance. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Et soyez reconnaissants. Alléluia. Mes bien-aimés, nous devons apprendre en tant qu'adorateurs de Dieu, être reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Un adorateur, c'est quelqu'un qui dit merci au Seigneur. Qui dit merci au Seigneur pour le sang de Jésus. Qui dit merci au Seigneur pour le Saint-Esprit. Qui dit merci au Seigneur pour sa famille. Qui dit merci au Seigneur pour ses enfants. Qui dit merci au Seigneur pour le soleil. Qui dit merci au Seigneur même pour les difficultés de la vie. Qui dit merci au Seigneur pour toutes les circonstances de la vie. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, mes bien-aimés, nous voulons demander au Seigneur de remplir notre cœur de reconnaissance, hallelujah. Mais en même temps, nous voulons lui dire, Seigneur, nous te disons merci pour tout. Nous te disons merci pour les moments difficiles par lesquels nous passons. Nous te disons merci pour... Toutes les circonstances par lesquelles nous sommes en train de passer en ce moment, nous voulons lui dire merci pour nos enfants, merci pour nos familles, merci pour notre travail. Nous avons plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons remercier le Seigneur. Nous pouvons lui dire merci pour le souffle de vie qui nous a encore renouvelé ce soir. Alors mes bien-aimés, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia Seigneur, ce soir, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que nous voulons que tu remplisses notre cœur de reconnaissance. La Bible nous recommande d'être reconnaissant en tant qu'adorateur du vrai Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour le salut que nous avons en Jésus. Merci Seigneur pour les bénédictions que tu nous accordes Seigneur. Merci Seigneur pour tous les bienfaits Seigneur mon Dieu que tu... Nous accorde tendre père, Alléluia. Merci pour les membres de famille, Seigneur. Merci pour les enfants. Merci pour les amis. Merci pour le travail. Merci pour les vacances, Seigneur. Merci pour le soleil. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour le bon et pour le mauvais temps, ô Dieu de gloire. Nous voulons apprendre à te dire merci pour tout, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci pour notre Église. Merci pour notre pasteur. Merci pour les serviteurs, les Servante de Dieu. Merci pour la parole, pour la Bible. Merci pour l'Évangile. Merci, Seigneur, pour la bonne nouvelle, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous à être reconnaissants en toutes circonstances, Seigneur, Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Hallelujah. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. À toi, Père éternel la louange, l'adoration Seigneur nous voulons Seigneur te dire merci pour ce temps de prière Seigneur pour ce lieu secret que tu nous as encore Seigneur accordé ce soir éternel Dieu de gloire dans le nom puissant de Jésus Christ oh merci Père éternel que ton nom soit loué Papa, que ton nom soit glorifié Seigneur Dieu de gloire dans le nom puissant de Jésus Hallelujah alors nous arrivons tout doucement mes bien aimés à la fin de notre temps de prière de ce soir. Alors, il y a différentes qualités pour lesquelles nous pourrons encore prier, telles que, par exemple, il nous est dit au verset 16, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. » Voyez-vous, mes bien aimés un adorateur du vrai Dieu, un adorateur du Seigneur Jésus, c'est un homme, c'est une femme de la parole, c'est une, une personne en qui la parole de Dieu Habite abondamment. Alléluia. Voyez-vous, mes bien-aimés, nous nous a encore appris que nous devons connaître ce que Dieu a fait pour nous pour pouvoir être des bons adorateurs. Voilà pourquoi il est indispensable que la parole de Dieu puisse habiter dans notre cœur abondamment. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean chapitre 4 que nous avons lu que Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour pouvoir adorer Dieu, nous devons connaître la vérité de la parole de Dieu. Hallelujah. Et il y a encore plusieurs autres choses que nous pouvons, que nous pouvons parler. Un adorateur, c'est quelqu'un de soumis. C'est une personne qui est soumise. Il est écrit « Femme, soyez soumise à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » Alléluia. L'adoratrice est une femme soumise. Le mari adorateur est un, est un mari qui aime sa femme. Un enfant adorateur est un enfant qui obéit en toutes choses à ses parents. Alléluia. Voilà mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre, dans notre temps de prière ce soir. Nous voulons apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur. La Bible dit « Apportez à la maison du Seigneur toutes vos dîmes ». Afin qu'il ne manque de rien dans ma maison. Alléluia. Nous ne voulons qu'il ne manque de rien dans la, dans la maison du Seigneur. Nous ne voulons pas que la maison du Seigneur souffre du manque de quoi que ce soit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous encourageons le peuple de Dieu à porter ses dîmes et ses offrandes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alors, si vous avez quelque chose pour la maison du Seigneur ce soir, vous pouvez faire un virement sur le compte euh, de l'Église qui est affiché dans le chat. Alléluia. Vous pouvez donner selon, euh, selon ce que vous, votre cœur vous parle. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous voulons proclamer la bénédiction pour tous ceux et celles qui apportent de tout leur cœur et avec joie dans la maison du Seigneur. Seigneur, ce soir, nous venons prier pour tes enfants, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes, qui apportent dans ta maison leurs dîmes et leurs offrandes. Nous te demandons de te souvenir d'eux. Nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre ta bénédiction avec abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, de donner ce que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter, Seigneur. Cette bonne santé, Seigneur mon Dieu, que la médecine ne peut pas, que l'argent ne peut pas acheter, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons... De, de, la, de la donner, Seigneur, à cause de la dîme, à cause de l'offrande de paix, dans le nom de Jésus. À, donne le mariage, donne cette relation que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons, dans le nom puissant de Jésus, à toi qui fais infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Nous avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous faisons notre prière du notre Père, notre Père.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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse mûrir sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Voilà mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce soir. Nous avons encore rendez-vous, nos rendez-vous habituels, vendredi à 19h pour notre culte. Alléluia. Et nous avons aussi rendez-vous dimanche à notre culte. Dominicale à 9h30. Alors ne rate pas, connecte-toi à la fréquence nouvelle jérusalem Landen. Alléluia. Et certainement que le Seigneur te bénira, certainement que le Seigneur te fera du bien. Alors je souhaite à chacun de vous encore des bonnes vacances et profitez bien. Au revoir, bye bye.